entendait raison qui fait gang au peu opération bois calé wash maman coûte manchette la peuple ici. bandi sa yo qui toujours fait est yo gè gros point yo pa prend balle etc. mais pour qui ça son petit coup manchette yo peu et eh bien peuple haïtien manchette ça même si vous t'es fait en métal la coupe ou <gélans> Kote y yon bandi ka kample la bat ka toucha piti piti piti degréné sou li mais depi yo wash maman sou ak yon kout manchette ou pas ka résister. Et puis mesdames mademoiselles et messieurs, puis loin, genye pasteur manchette ki pote yon gros conseil pou pep ayisyen an. sa se ki sa so frèz et sè bien-aimés, sou ki ba pou nbote nou pote le nou. Les bandits attaquent nous, yon sel ralé et puis wash maman بوا kalé. Si c'est moi-même qui dis dit qui vous pas quoi, de faire je vais prendre le temps de Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'en nouillé, e, il faut que soye info vous soyez amis il faut que vous rentriez dans la caillou. pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'abonner, like, partager et non seulement ça, tout commenter, dites nous qui côté, ou à pouter nous. J'ai annoncé que la cause a gagné un de manchette, mais pas de balle. Et capable ou gang sous toute forme pendant population a lancé opération bois tout a parlé ça qui passé comment fait les bandits ont a pété tête population avec green katouche? tout monde était dans silence mais coup population a râlé manchette li pour kaka bandi eh bien yon paquet moun estomacé, peuple haïtien an tande message ça ensemble met don bay en mm -hmm. pile kidnappe yo di yo pa brambal. Exactement. Et nous qu'on a regardé peu de ici, La police a tiré sur eux, c'est comme si rien n'était. Des fois, on vole les un volume, un cartouche, Dans les stomac, ça qu'on a un Mais ça ne parle pas de mourir pour ça. Les gens ne sont pas tirés sur eux, ils ne pas mourir, non? Mais, ça Maman maman maman wesh, maman pour accaler. Hey. Ah. ah! Ça a passé, ça que passe, passé, ça que passe, passé pasteur. même si vous faites un métal. La coupe! Et pas oublier dans le pays d'Haïti, nous avons un petit proverbe créole qui dit c'est fait qui coupe fait. Même si faites en métal la coupe Imaginez oh frère c'est so ce bien-aimés, un bandit qui gonze am dans mille comme il cartouche prend. Le fin to to to to g moun kap avancer sous. Ou fin to to qui to kounya bal ou fini. Moun devant yon tombé mais Monki d'ay a continuer ramasser manchette pour continuer mettre manchette sous. Manchette la pap kase, li pap fini bal ki zam nan kapab fini mais manchette la pap fini. C'est ça que fait au père oui papa ici. Baoul poum pa baoul. Eh! baoul ou va Amen. Ou va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 ou râler à droite, pour que ça faut changer main pour mettre le toi temps. En main droite, ok. Ok, la technique là. <laughs> oh, On se le Et puis, wash. <laughs> <laughs> <laughs> On s'est le papa, ici, et puis, bois. Faut râler la main gauche après sa poêle, mettre le dans la main droite. Non, non, non, non. Tout mettez-le sous gauche ou tout. tout. Et puis, pendant tout râler, tout râche. Wash, maman. A un Yes, temps Chaque fois, m'dou, on s'est râlé dit. Amen. Amen. Amen. On s'est râlé. Mettez <laughs> le bord gauche là. Ralez la main droite ouais. là. A l'aise. On s'est le Pendant qu'on va prendre là, tout facile. Yeah. Hier! Caca bandit gaé, garçon. <laughs> oh, my, Gala, on va voir. Baba Hein? Ah? Mettez le bon gauche ou tout. <tacabandigayde> ou rale la main droite et puis sorti la p'soti. Ouf! Kaka bandi gaide p'yo. Attako! Ay va y moun gat bandi Et ou même gibou. Maintenant, le bon bandi yale l'attako. Aussi simple que ça. Amen! C'est petit mouche, après manchette là Eh hey! C'est <coughs> pour Je ne sais pas ça, ça pas ici. D'accord, j'ai dit, brigade à droite toujours continuer à frapper. Mais nous, seulement, dit manchette Oh bagaille la a n'a problème, y problème. Il y problème. Premier ministre parle, chef police parle, et journaliste parler, politicien parle, bandit parler, tête au chaud, tête au chaud. Des fin de manchette la peuple haïtien Pas gon la, yon pral bral sa katouche non? Mais des poubas des sa zam ça me habitue no. Mais là, même si pas filé la coupé. Et ça que mon manchette la Et les manchette pas filé le haïtien plutôt t'as blessé nos manchettes qui filo pas blessé nos manchettes qui pas filé. Aïe coffre le coffre. Pour finir, manchette, on ne pas l'acheter cartouches. Manchette, là, ne peut pas bloquer nos frères e et sœurs, bien-aimés. Et ouais, oui, gardez comme ça, aussi, c'est pour protéger parce nous ne pouvons pas protéger nous. pas la pas la Mais pour Et ça fait les gens peur manchette. Et ça fait le gens sac là oui. Là nous sous sac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 Sac ça, ça, pas m'en de coucher, m'en de camper. Camper, exactement. Amen. Faut camper pour. Faut camper pour coucher. Ha <laughs> Faut camper pour coucher sous ça là, non. Sac ça, ça m'en Faut camper, papa, ici, avec elle. Faut camper ensemble avec sac là, et puis pour exercer le ça. You understand me? On a les pasteurs, mettez l'évangile à terre. Gende chers amis, frèze dans le Seigneur, bon dia mm Hmm, Hum, ça fait le triste, ça fait le triste, passe. E boujan la bien passe, boujan la brançonne moun, la kidnappé, li gen pile l'argent, mais qui sac la cause li triste, banouti si li mè. <laughs> frèze sè, bien aimé a ta aime, soti nan salié. Hum, mm Hmm. qui est-ce qui là là-dedans? Mandem non, qui est-ce qui mette ou pral di que situation difficile, pas difficile pour moi Et malheureusement les gens qui ou choisi virer bouge zam nan sous qui avoir qui C'est sous le virer. Les con ici ont briller pour moun ils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 ma a une série de monde qui dit a pour bon pour pou bon Dieu on prié pour bon bandit bon on est dans l'église papa c'est prier nous prier et puis il vient à zame pour qui ça pa vient pas venir il marcher sans zame chacha il sans zamna. et puis il dit ça que e prier pour moi pour moi changer non mais ça il il vient kidnapper à la tracade, vous l'avez kaïté. Bon, moi, l'évangile, là, parce que, normalement, c'est boaka, Faut que papa ici, en comprenne, pour le prendre responsabilité, pour mettre en sécurité, là, kaïté. Ah, hein. regardez Il y a besoin de nous pour nous prier pour lui. Hmm. Pour le cas de à sa mm -hmm. Nous, nous, c'est rien à faire. C'est ça nous, pour nous faire. fait. Les mêmes, les de 17 millions, nous-mêmes, nous faisons 17 millions de pour lui. Hein Nous avons prié, des chers amis. À l'aise. À l'aise. Et vous, vous prié là actuellement. Aïe, bandit en kidnapping il m'a dit 17 millions, et puis million y là. Moi, j'ai fait 17 millions pour prières pour le changer, pour le quitter le kidnappé. <laughs> <laughs> mm -hmm. Moi même beaucoup me dis ça. On dit dans ça déjà, et mes babes me dire ça. Seigneur frappe yo à par la, la repentance. et non par la mort. <coughs> voulez-vous qu'il donne témoin pour bon Dieu? Bon Dieu pas grand goût témoignage. Non assez là pour un témoin pour bon Dieu dans journée. Bon Dieu a peine crier. Et puis même m'a prié pour lui. Mm. Qui l'a m'a gagné pour me prier là? Mandem, mandem. Comment vous faites prier les cœurs ab cassés? Mandem m'a connais. Mandem grand goût m'a la prier. Depuis m'peum m'a la prier. <g olhos dun> elle <fernandack> a un sentiment de sécurité, Comment a prié. prier? a dit, elle a dit, elle elle a elle la la a faire a bandi a brandi gros pour venir l'église, je traverse les cadavres, je traverse caoutchouc l'église, la nouvelle église là, quitte de l'air, je continue à venir et je Pour qui est-ce que je prierai Pour me dire que je là. Pour me dire que je là pour prier pour lui. là pour prier là pour prier pour lui. Et puis, je eh, me eh, pour eh, qui monde? Un y bien aimé. Mm. Moi, Pour Bandi. On ne fait pas réfléchir, bien-aimés. Je ne vais pas payer Petite, cœurs. Petit je ne vais pas prendre la roue pour aller l'école. Moi-même, je ne vais pas prendre 24 graines de piste, sache pour me mm faire -hmm. manger, je vais être petit moins. Et puis, qui ça fait moi -même? m'a fait moi-même Je prie pour Bandi. Bandi a converti. Amen, <laughs> <laughs> gardons l'évangile monsieur. O bon Dieu, tout c'est caillou. Gardons l'évangile, oui. <laughs> ou quoi m'a chape, papa ici, en bas l'évangile ça Mes amis, qu'est-ce que c'est Ça m'a besoin de convertir là. Hein La paix. Ou? La paix m'a besoin là La paix où La paix m'a Prié pour lui. Ba mouvese? Ba mouvese? Oui, je m'a pour les gens qui pour les gens qui ne mais pas pour qui moi. Quand je à Comment je prié à la? Si je c'est pour me dire Seigneur, sauve Et c'est le prix que je vais prier, je mm -hmm. mm -hmm. prier, je prier, je vais prier, je Seigneur, reçois mon âme entre je mains. Pour me prendre prier, je vais prier. prier, je prier, prier, je prier, je vais prier, je vais prier, je Jovenel, pas de le te prier. <laughs> ah, gui, gui, gui. <laughs> ok, ça veut dire que le président Jovenel Moïse te manque prier. te deux coups de balle à chanter. le t'a te prend sac, il prier, papa ici.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 Converti bandier, Seigneur. <laughs> Converti mercenaires, Seigneur. Policiers, yo, yo by corbe. Et vers le vent, papa. Bon, s'il te connaît. Converti, Seigneur. Touchez quel méchant, vers le chantier. Pas d'ailleurs, <laughs> coup de balai, même la prière C'est bon mon Dieu, Seigneur. Yeah. Faut préparer nous <laughs> à la guerre le vrai monde figure 20 janvier 4 avril mm -hmm. mettons sous mon pas fermé des jours pour la prière Quand les <rires> jours sous Où ou figure marqué 20 janvier 4 avril les épuis où va prier pour pour visage changer en ange de lumière hein en les anges un petit lumière nous pour comprendre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 On m'a dit que c'est force pour exercer. Exercer Exerce pour y être. Hein? Que vous tirez la gauche, que vous tirez la droite, ou tirez le devant, ou tirez le devant, n'importe position, c'est le kaka bandi. a dit. On a à ta et bien, si vous venir attaquer. atako, il faut créer un moyen pour défendre tout. Il faut que vous avez un et c'est extrêmement important. Bandi vous avez c'est chercher, créer un moyen pour défendre tout pièce pièces monnaie, relais rapide, la police, a un gaz, y a un matériel, y a un bal. Et si on a là, oui ouais, y a mons qui suspecte, mettez main sous sous marchette. les moi Tout mettre même sous marchette. Moi, lever, moi, pas.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 Tout le monde est en bas. Ça fait ça. Soit le tête en bas, ou bien le livre mène la pli. Moun moun na Tout le monde suspect. Son stratégie liée. Mm -hmm. so pas pa bon yeah, vous un homme, pas homme, fierté chien ou pas qu'on noue chien, il mette mm -hmm. ke à soudol et puis, ta, ta, ta, ta, ta. pou balan coup de bâton avant balil sou tète, balil sou ke. Ay, ay, ay. Hein. Le yon chien attaque, ou, avant wache nan bouche de beba isi, balil nan ke. Le bon dia atake bien coupe greni. Koupé greni beba isen. Koupé greni. Avec gnan nigen ki va promené et moun koupe gnan nou fini. En tout cas, je souhaite que ou mettez conseil ça yo en application. Dégagez ou ma machette ou pour protéger la famille ou protéger la tête ou protège pitié tout, protéger protège la communauté. Puisque dans le moment sa, dans pays d'Haïti chaque coucou éclairé poujé ou gouvernement pas dit nous mourir, li pas de cimetière de vide. Donc c'est nous mêmes citoyens qui pour défendre tête nous. Bandi attaqué nous pagyons, et bien défendons tête ou si span mourir ta kouple. Et pas oublier, les chiens attaqués ou se frappel nan Merci parce qu'on vous avez avec attention. Au revoir à la prochaine pita pour l'autre vidéo